jean richard Freymane, bonsoir. Bonsoir. Euh, on est là pour discuter de votre nouvel ouvrage, Les mécanismes psychiques et l'inconscient. Euh, je rappelle que vous êtes psychiatre, psychanalyste, que vous êtes l'auteur de, de nombreux ouvrages, euh, et récemment, L'inconscient, euh, pourquoi faire, qui fait partie de, de l'introduction à la clinique psychanalytique. Et voilà, la première question, ça serait déjà de, de savoir comment se, se place ce livre dans votre œuvre Voilà, alors, euh, euh, ce qu'on peut dire, c'est que le, le premier livre, euh, donc de cette série, qui fait partie de l'introduction à la clinique psychanalytique, euh, était, au fond, a permis nombre d'échanges avec beaucoup de gens autour euh, des rapports entre euh, la clinique d'aujourd'hui, et la clinique telle que Freud, vous les avait amenés Et donc, dans ce premier ouvrage, il s'agissait de repartir, reprendre toutes les grandes entités cliniques de l'époque, et puisqu'elles sont devenues aujourd'hui, les choses ne sont pas tristes de ce côté-là. Et maintenant, la suite logique est, de, dans ces nouveaux livres, de travailler du côté des différents mécanismes psychiques l'on trouve dans ce psychisme, dans l'inconscient. Et c'est riche de choses, puisque à la fois on trouve dans ce livre une reprise du refoulement, une reprise du déni, de la question, de la forclusion, du nom du père, et aussi tous les mécanismes qui sont présents dans les mécanismes collectifs. Justement, à propos de ces euh, euh, mécanismes collectifs, est-ce que vous pourriez rajouter un mot euh, là-dessus, parce que vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage Oui, c'est-à-dire, euh, on, on fait retour à un certain nombre de choses très proches actuellement euh, de la barbarie euh, et des phénomènes de base tels que Freud a pu le décrire dans la psychologie de groupe, mais aussi il y a des nouveaux phénomènes qui sont dus à à toute cette médiatisation du monde et le fait que ce qu'on essaye d'introduire par ce livre nouveau, c'est une subjectivation nouveau du monde, une réindividualisation de proposer aux gens de se pencher un peu sur la richesse et sur la créativité de ses propres mécanismes. Déjà au moment de, de, de parler un petit peu de d'une conclusion que vous pourriez faire concernant ce ouvrage. C'est ça, c'est-à-dire d'abord il y a une conclusion, c'est qu'on trouve euh, donc euh, sur nos sites là euh, les dialogues que j'ai eus avec différents philosophes et différents collègues et jeunes collègues mais surtout je crois que le fil qui fonctionne euh, dans cet ensemble, c'est une idée qui me semble fondamentale euh, dans la clinique euh, à soutenir c'est que chaque être parlant et porteur de tous les mécanismes du monde, avec justement un privilège accordé à un des mécanismes, et que le but d'une psychanalyse, justement, c'est de rediversifier ces différents mécanismes, quitte à réaborder des mécanismes qu'on ne connaissait pas consciemment. C'est ça, on pourrait dire, la créativité et l'inventivité de la psychanalyse freudienne. Merci Jean-Richard Freyman. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les mécanismes psychiques et l'inconscient. Euh, le site dont vous parlez, c'est le site de la Fedepsy, dont vous êtes le président, où on retrouve les entretiens avec Bernard Bass, Philippe Choulet, David Le Breton. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci à Guillaume Ridle.